Bon c'est parti pour le vlog du vendredi, j'espère que vous allez bien donc je suis devant euh, l'ordinateur en train de vider les photos, enfin pff, franchement 10 ans plus tard, les photos du Vietnam, euh, voilà et je vais devoir trier tout ça, il y a quand même pas mal de photos, je crois que j'ai environ 2000 photos à trier et ensuite je, je, je vais faire un peu de retouches. Essentiellement, en général, c'est la lumière, vous voyez, contraste, ce genre de choses. Euh, voilà, alors, euh, bon, étant donné que ça va prendre pas mal de temps, on va en profiter pour se préparer. Haroun, ça va Ça va Ça va, Haroun, on y va On va y aller mon cœur Un feu d'artifice. Allez, on y va Voilà, je me mets directement en tenue en fait. Bon, étant donné que mon burkini, il est un peu passe-partout. Et surtout ici, en fait, il n'y a personne qui vous regarde c'est surtout ça en fait C'est que vous vous habillez comme vous voulez Et <rire> il n'y a personne qui vous, euh, qui vous regarde Donc du coup je me mets directement en tenue Comme ça je dépose Arun Et euh, tout de suite euh, après je vais au club Alors tu me donnes la main Franchement euh, si je m'écoutais euh, Je n'irais même pas j'ai aucune motivation ce matin j'ai plein de trucs à faire euh, mais euh, vraiment je me suis fixée minimum une fois par semaine maximum deux à trois fois par semaine mais on est plus à deux par semaine mais le minimum c'est une fois par semaine d'aller nager une petite demi-heure donc euh, voilà euh, on va y aller ma nuit on va y aller mon coeur on va récupérer le vélo à maman et on va y aller je vais te déposer on n'est pas loin heureusement ça ça facilite et euh, comme je vous l'avais expliqué dans d'autres stories ou je sais plus où Haroun, tu m'aides à trouver mon vélo. Je ne sais jamais où je. Ah, je sais. Il est tout au bout là-bas. Je ne sais jamais où mon vélo est, est rangé, quoi. Est rangé, est parqué. Euh, voilà, on va y aller. Je pense qu'il commence à pleuvoir. Mince. Hein. Et on n'a pas de parapluie, Haroun. Allez, on va aller là mon superbe vélo hérité euh, de ma copine Sandra qui est rentrée euh, aux Pays-Bas et donc elle m'a refilé son vélo. J'en avais un. Euh... Un pliable et en fait celui-là il est juste super top Haroun on y va, on prend le tien, on y va on montre en fait littéralement l'école est ici et ça c'est l'entrée euh, du club pour la piscine donc c'est juste super parfait alors on va sonner. je suis libre alors le meilleur moment de la journée c'est le, le vendredi comme je vous disais c'est mon jour préféré alors aujourd'hui au programme on a plein de choses j'ai donc déjà on va faire ça on va faire quelques courses ensuite j'ai une copine qui passe à 10 h à 11 h j'ai mon cours euh, à midi je rejoins ahmed et son collègue pour manger et quoi d'autre et ensuite ce soir on a un mariage donc euh, ouais quand même pas mal de choses je vais euh, remplir mon petit papier et c'est parti je suis dégoûtée. j'ai oublié de prendre mes lunettes voilà, on remplit son nom et ensuite on met le nombre de serviettes qu'on a besoin et c'est parti. Comme je vous disais, j'ai oublié, purée, j'ai oublié mes lunettes. Et en plus, j'ai mes lentilles, donc du coup, c'est pas grave. Je vais nager les yeux fermés pour le coup. Ce que j'aime bien, c'est ce qu'à cette heure-là, il n'y a personne, il n'y a vraiment personne. Donc c'est juste top, il y a quelques.. Il y a toujours cette dame là-bas qui, qui fait son petit sport quotidien sous le préau. Il euh, y a quelques personnes à la salle de sport. Salle de sport, je l'ai détestée une fois. Et je n'y ai plus remis les pieds. Il n'y euh, a personne et c'est juste super cool quoi. Voilà, allez c'est parti pour 10 longueurs. Oh oh ah, ok, allez, ah, ah, je l'ai. Ah. 9h30 du matin, euh, c'est ça que, qui est cool quand vous faites du sport le matin. Alors, euh, <rire> ne me prenez pas comme exemple parce que, voilà, je n'y vais qu'une fois par semaine, deux fois, deux à trois fois maximum, c'est rare. Euh, en général, vraiment, c'est une ou deux fois. Euh, mais c'est vrai qu'à chaque fois que, que je le fais, c'est le matin en déposant euh, euh, mon fils. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'après, ça vous libère la journée. Et, euh, et, et voilà. Et, et j'ai remarqué que je dors beaucoup mieux le soir j'ai shooté dans quelque chose. Donc je vais récupérer mon vélo. En fait, euh, en gros c'est un petit triangle entre chez moi, l'école d'Aroun, le supermarché. On a vraiment tout qui est à côté. Donc c'est super pratique puisque du coup on peut aller en marchant mais en général moi je prends le vélo, c'est beaucoup plus rapide. D'ailleurs il y a le vélo à mettre qui restait est resté euh, ici. Il est venu faire sa séance de sport et ensuite il est parti au boulot d'ici. Euh, donc du coup voilà, je vais récupérer mon vélo et on va aller faire quelques courses et on va se dépêcher parce que j'ai une demi-heure et j'ai ensuite Mélissa qui arrive à la maison on va, faire, on va passer par un petit raccourci voilà, on y est presque vous voyez le mall il est juste en face ici le truc c'est que il euh, y a deux molles qui sont connectés. et donc moi je vais au deuxième donc du coup, voilà il y a un petit raccourci j'ai mon petit masque on va juste faire quelques courses rapides, vraiment rapides, et de toute façon je ne peux pas prendre grand-chose étant donné que je suis à vélo. Donc je vais juste prendre, il me faut de la coriandre, céleri. Alors qu'est-ce qu'on a ici Très bien. Euh, qu'est-ce qu'il me faut d'autre Il me faut du poulet. Du poulet, quelques légumes. En fait je dois filmer une vidéo, euh, un tagine, une recette de tagine. Donc du coup, voilà, on va venir prendre ce qu'il nous faut ici. Mais je ne pense pas que je vais faire ça aujourd'hui, je pense que je vais filmer demain. Qu'est-ce que je prends Est-ce que je prends le... Ça c'est le poulet, ils appellent ça le poulet campon. C'est le poulet euh, bildi en fait, fermier, euh, naturel. Euh, sauf qu'en en fait ça vient avec la tête, les pattes et tout ça, les... j'ai pas envie de couper. Donc je vais prendre des pièces déjà coupées, ça va être beaucoup plus rapide. Allez, on y va. Bon, le plus dur ça va être de trouver des olives. Je vais demander de l'aide, ça va être plus simple. Bon, j'ai fait le rayon, si elle le trouve c'est que, <rire> il me faut une nouvelle paire de lunettes. Bah oui, voilà, il n'y en a pas en fait, il n'y en a pas. Ça c'est euh, olives végétabelles, vous voyez c'est une genre de purée en fait. Euh, ce ne sont pas des olives entières, donc euh, je vais aller voir de l'autre côté. Allez, je vais récupérer mon panier. Oh, super, on va prendre des croissants, des croissants, des croissants. Je voulais faire des pancakes, mais là pour le coup j'aurais pas le temps. C'est le problème en fait avec moi quand je, quand je vais faire les courses, je me dis je vais juste prendre ce qu'il faut et euh, en fait il faut plein de choses. Il me faut du beurre de cacahuète. Les filles adorent, faut, moi aussi, on aime tous à la maison. Et j'en ai plus. Mais le problème c'est qu'après ça fait lourd. Euh, Qu'est-ce que je fais Je prends ou pas Lequel je vais prendre On prend habituellement celui-là. J'ai bien envie d'essayer un autre. On va tester autre chose. Ça c'est quoi Super nutty sweet nut hum Crunch, j'aime bien ça. Bon, voilà, ça c'est ma life. Je fais 30 000 choses à la fois. Donc là, il, euh, je regarde, en fait, il y a une personne qui m'achète euh, sur un site de seconde main. Euh, les bébé, le porte-bébé Darun, en fait, j'en avais deux. Et euh, la dernière fois qu'on est parti au Vietnam, franchement, euh, c'était définitivement trop, trop petit pour lui. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je m'en débarrasse. Oh mince, c'est fermé. j'ai besoin d'olive. Bon, tant pis, je reviendrai. Bon, et on remonte. oh là là là là là. là. On récupère le vélo <rire> direct sur la maison. Il est exactement 9h49, ça y est, oui c'est bien, c'est parfait. Le temps de, de préparer quelques petits trucs sur la table et euh, euh, euh, préparer les cafés, je pense qu'elle arrivera. Voilà, ça fait du bien de rentrer à la maison. Ah. c'est là. Oh c'est quoi ça Samsung C'est un Samsung. Oh j'ai pas de. Bon je vous ai lâché, il est 13h. Donc euh, la copine elle est passée, j'ai eu mon cours de Coran, c'était super. Comme d'habitude franchement, euh, rien que pour ça, le vendredi je suis super contente. Et donc là je vais rejoindre Ahmed et son collègue, euh, collègue qui date, de France, enfin, on se connaît maintenant depuis 7 ans. Euh, Entre-temps euh, Ahmed a changé de boîte et l'autre aussi, mais euh, euh, on a gardé contact. Donc du coup je vais les rejoindre pour un café puisque il est trop tard là et j'ai un peu tardé. Donc on va se poser un peu, en général euh, ils vont manger au même restaurant et après ils vont au Mac Café pour se prendre un café donc du coup je vais me prendre un café là-bas aussi et je vais me prendre un sandwich et je commence un peu à avoir faim. Euh, voilà, allez on y va, on y va, c'est parti. Il pleut un petit peu mais il fait super bon du coup. Ok voilà je suis rentrée. là c'est un peu le behind the scene. <rire> euh, je suis en train de préparer donc une vidéo. Euh, voilà, elle sera en ligne sur ma chaîne YouTube très bientôt. Donc voilà, je vais commencer à filmer parce qu'il me reste pas beaucoup de temps avant que les filles arrivent. Et euh, comme ça, ben, en même temps, le dîner sera prêt. Parfait. J'abandonne. En fait, mon tagine, il est encore une fois... Euh... Comment ça se fissurer? J'abandonne parce qu'en fait, c'est le deuxième ici que j'achète à Singapour. Alors, j'ai acheté ça euh, à Suite euh, chez un magasin turc. J'en ai acheté un premier euh, et c'est pas la première fois que, que j'achète un tagine. On en a plein à la maison et euh, voilà. Je sais qu'il faut les tremper une nuit dans l'eau, on laisse sécher, on l'enduit d'huile, de, de, etc. J'ai tout fait. Euh, je l'ai utilisé une fois, la deuxième fois. Euh, voilà ça, ça, ça s'est craqué euh, il s'est cassé tout simplement j'ai même mis la voyez la petite grille en ça là ici la petite grille en fer qu'on met pour euh, éviter il y a même des tagines maintenant qui arrivent avec ça et euh, du coup euh, je suis repartie voir le monsieur je lui ai dit franchement et tout euh, euh, je' utilisé une fois la deuxième fois ça, ça, ça a craqué il m'a dit est-ce que tu l'as laissé dans l'eau t'es sûr j'ai dit ah, oui quand même bon, voilà donc du coup euh, il m'a fait moins 50% euh, sur un autre tagine donc j'en ai pris un deuxième et euh, pareil, je l'ai utilisé deux fois. Et là, la deuxième fois, euh, encore une fois. Donc du coup, euh, ce que je vais faire, c'est que j'ai passé ça, j'ai mis ça dans une petite gamelle comme ça. C'est quasiment prêt. Et ensuite, euh, je vais juste utiliser comme en présentation. En fait, dès que j'ai entendu le... Je vois que ça commence à craquer en fait, j'ai tout de suite arrêté, je me suis dit c'est pas la peine Parce que la dernière fois ce qui s'est passé c'est qu'il s'est complètement ouvert en deux Et il a fui, il y a tout ce qu'il y avait dans l'intérieur du tagine qui a commencé à, voilà <rire> euh, Voilà donc euh, pff, franchement je suis dégoûtée, c'est pas grave normalement euh, Je pense on a, en... voilà, je vais, je vais, en, je vais en, euh, en, en rapporter un de France très bientôt Même si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre, vie à quelqu'un d'autre euh, Mais ouais non franchement je laisse tomber, je rachète plus parce que là pour le coup euh, deux fois pff, Ouais, voilà ça sent super bon ça tombe trop bon et alors ça cette robe les filles, cette robe que je porte c'est la robe, euh, c'est une robe à ma mère qu'elle a depuis des années mais quand je dis des années c'est genre une vingtaine d'années vous voyez et en fait je l'ai récupéré et je l'ai gardé euh, c'est une robe hyper ancienne mais vous voyez qu'elle reste encore très tendance, vous voyez le mot euh, du velours comme ça avec, euh, avec euh, euh, les motifs un peu euh, léopard c'était à la mode déjà. <rire> voilà, allez, je vais, je vais terminer ça et je vais me doucher. Je suis en sueur. Je vais préparer la belle tricette là-bas et tout. Bon, on va voir si je vais la porter après. On verra. Non, non, t'as pas remarqué quelque chose L'odeur Ça sent quoi Vous sentez pas C'est l'orange Ouais, l'orange, mais avant l'orange, quand vous êtes rentré, j'ai fait un tagi. Vous ne sentez pas le tagi Non, non Oh là, a attention, ma caméra. Ok, alors j'ai deux robes ici, les filles. dis La laquelle Laquelle, attention là il y a ma caméra Laquelle je vais mettre pour le mariage C'est -ce euh, les filles qui vont choisir alors mm. euh, On va voter Celle-là Ok être. super, c'est celle que j'avais prévu de mettre Elles sont belles ouais mais Celle-ci celle j'aime bien mais il y a trop de paillettes Je préfère un truc un peu plus simple donc je Moi j'aime plus, plus que c'est comme ça C'est beau comme ça aussi. Là, bah là aussi il y a une ceinture Oui, ah, ok, alors ici J'ai du MLO. Euh, je viens de mettre dans une boîte en verre, c'est une copine qui me l'a ramené, sa mère lui a envoyé du Maroc, c'est trop bon oui. Délicieux, délicieux, délicieux ah Et ben voilà, j'ai de l'huile d'olive ici avec du miel, donc l'huile d'olive de mon père. Et Ahmed est en train de me... Le... Oh, il y a du pain, ça aussi c'est le pain de ma copine Elle m'a ramené le hamelot et elle m'a ramené du pain marocain qu'elle a préparé et du café On va goûter et après on va se préparer tout doucement pour le mariage je dois récupérer Haroun euh, il faut qu'on se prépare vous arrêtez de vous chamailler c'est quoi tu en prends juste quelques-uns Ragnarim on va y aller hein Allez. Bon, on voit rien du tout il fait sombre en plus ce qu'on voit comme ça bon je vous montrerai la robe elle est magnifique tu fais un make-up hyper simple oui, c'est pour ça que je t'ai dit de le faire ici. Bon, voilà. Bon, on y est. Alors, ça, c'est mon téléphone. Voilà. Euh, on attend le taxi. Vraiment, une tenue hyper simple. Voilà. Un petit sac. Petit maquillage. Rania. Oui Elle est trop belle, ta robe. C'est pas la robe qui est belle, c'est toi qui es belle, ma chérie. Hein Oui. Mmh. Haroun, ça va Bon premier stop, on va retirer de l'argent. Euh, alors en fait ici à Singapour, euh, les gens n'offrent pas de cadeaux. Euh, ils appellent, on offre ce qu'on appelle des angbao. angbao. C'est des trameaux chinois je pense. <rire> Et euh, donc en fait c'est une enveloppe avec de l'argent dedans tout simplement. Je suis fatiguée. C'est trop tard pour moi déjà 18h. 19h, il est quelle heure Il est 19h. Il est 19h16. J'ai 30 000 messages. Il est là, on rentre à la maison, c'était super, c'était cool. Euh, Haroun, il n'y a, a que des places derrière, il n'y a pas de place derrière, derrière. Oups. Rania, ça va Tu t'es cogné? Alors c'était comment Tu avances Haroun trop bien. Tu t'es bien amusée ma Rania Alors. Mariam, aimé? C'était bien J'ai trop aimé quand on Close, close, close, close. Ouais, maintenant t'as envie de te marier Rania, oui t'as dit ah c'était bien Oui Oui ah t'as failli dire non et après tu t'es regardé le vlog oh, Je vous ai montré mon aîné ou pas Enfin, C'est pas, pas du vrai, je voulais pas faire le vrai, c'est un tatouage, ça part au bout de deux jours. Euh, voilà, bah, écoutez c'était le vlog du vendredi, j'espère que celui-ci vous aura plu et je vous dis à très bientôt.